Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur immobilier. Aujourd'hui, un focus sur l'immobilier, qu ce qui change et ce qui reste inchangé. Qu'est-ce qui se passe quand vous souhaitez investir dans l'immobilier Avec cette citation que j'aime beaucoup, « Face au changement, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement », citation de Francis Blanche, et qui s'applique, vous allez le voir, tout à fait à l'immobilier, puisque dans l'immobilier, qu'est-ce qui change en fait Par exemple, dans l'actualité récente, et qu'est-ce qui risque de changer, même à l'avenir, au moment où vous regardez cette vidéo par exemple, vient d'arriver l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Donc, bah, ça, c'est une contrainte majeure quand vous cherchez de l'investissement, de la rentabilité. Ça peut perturber vos plans, euh, faire en sorte que vous euh, vous adaptiez. Il y a les règles des statuts, euh, des, des, euh, des normes fiscales, euh, le, la règle du LMNP, loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel. Les montants ont changé. Il y a une condition qui saute. Bref, ça vous fait basculer involontairement, bien malgré vous, d'un statut. À un autre, il y a les normes et les diagnostics, toujours dans les évolutions euh, légales. Un nouveau diagnostic qui arrive, c'est un DPE, et ça a une contrainte aussi pour vous qui investissez dans l'ancien. Euh, le, le, le neuf aussi a ces mécanismes qui apparaissent, qui sont modifiés, qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres. C'est vrai aussi dans le neuf au passage. Il y a le durcissement des règles de prêt. Euh, les prêts accordés par les banques, bah, quand c'est une situation financière mondialement euh, difficile, bah, les banques sont moins enclines à prêter, on peut le comprendre. Elles se sécurisent davantage. Elles vont vous demander à vous un, un, un apport dans la plupart du temps, un apport typiquement de 20%. Donc, il faut avoir 20% du montant du bien que vous souhaitez dans lequel vous souhaitez investir. Il y a les taxes, les fameuses taxes foncières et les primes d'assurance dont le montant change, euh, augmente en l'occurrence. Hein. Les taxes foncières, c'est bah, à mon avis pas prêt de s'arrêter ce genre de, de situation, donc il faut le prendre en compte. Les locataires, en fait, quand vous parlez d'investissement locatif, ben, il faut rester conscient qu'il y a des locataires avec une vraie vie, donc qui ont une vie qui change, donc il y a des rotations, il y a des changements, il y a des aléas, des imprévus, des sollicitations de personnes qui peuvent avoir un, une question dans leur logement, euh, bref, la vraie vie, quoi, comme vous, vous l'avez dans votre propre logement et tous les aléas qui sont inhérents à, à, à l'habitation. Il a des travaux de rénovation à effectuer au fil des années, dès lors que vous investissez dans l'ancien, que ce soit l'appartement lui-même ou l'immeuble, il y en a constamment et ça ne s'arrêtera jamais. Et il y a le mobilier aussi, le cas échéant, si vous euh, meublez euh, pour avoir le statut LMNP ou involontairement LMP, ou bref, parce que vous pensez que c'est plus pertinent pour votre fiscalité, ben, ça sera à remplacer, ça s'use, et ça c'est tout à fait entendable. Et puis enfin, les tendances, les tendances de la vraie vie et de la population, comme le Covid, le télétravail, qui aussi apportent ces modifications, euh, voilà, et ça c'est tout à fait des, des, des imprévus, des aléas pour le coup. Par contre, qu'est-ce qui reste inchangé Qu'est-ce qui devrait faire que vous ne deviez pas être dissuadé, néanmoins, d'investir dans la pierre malgré tout cela Eh bien, c'est que la pierre, justement, reste un actif tangible, quelque chose que vous euh, voilà, possédez, qu'on ne peut pas vous voler. Euh, voilà, vous pouvez vérifier d'un coup de volant quand c'est proche de chez vous. Ça reste quand même quelque chose de fondamental. Le logement reste justement un besoin fondamental également. Chacun aura besoin d'un toit sur sa tête, ça, ça ne changera pas. Il reste l'effet de, de levier bancaire, donc c'est un des rares supports, euh, l'immobilier, où vous pouvez vous créer de la bonne dette. Hein. Il y a la, la mauvaise dette et la bonne dette, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ben là, vous, vous, vous créez un actif en face d'une dette et donc ben, ça reste quand même un effet de levier majeur que euh, l'immobilier euh, procure. Ça vous permet de vous diversifier si vous faites un peu de la bourse, des métaux précieux. Bah c'est tout à fait pertinent d'avoir aussi de la pierre dans votre patrimoine, ça, vous permet de, ça peut vous permettre de défiscaliser quand c'est bien conçu avec des montages, des stratégies, des statuts comme on l'a vu, le déficit foncier ou, ou, ou l'MNP ou l'achat en, en, en société. Ça vous permet de transmettre un patrimoine à vos enfants, ça ça, ça, ça demeure quand même hein. quand vous euh, pensez euh, long terme, eh c'est aussi un actif qui est là et qui demeurera, qui vous survivra. Ça vous permet aussi de gagner de l'argent, c'est quand même le but aussi de l'investissement locatif, parfois le but premier, c'est OK, de générer aussi une source de revenus alternative à votre travail. Vous continuez de travailler et vous savez que pour la retraite, par exemple, vous, vous gagnerez de l'argent encore même si vous n'avez plus votre travail. Donc avec tout ça, que faire Eh bien, Déjà intégrer que vous vous exposez à des changements constamment en immobilier. C'est pour ça que calculer une rentabilité, c'est bien, il faut le faire, mais ayant conscience que ça va constamment changer, ça ne reste jamais fixe au fil des mois et encore moins des années. Donc ça, déjà, il faut en faire une tendance, mais pas un paramètre figé, puisque rien n'est figé. Euh, il faut faire en sorte que cela vous ne dissuade pas d'investir, puisque bah, comme on l'a vu, les avantages quand même demeurent et restent plus forts que les inconvénients à mon, à mon avis. Donc il faut quand même cette idée, creuser cette idée si vous l'avez. Il faut avoir en tête d'investir et de passer à autre chose. Restez focus sur votre activité. Il faut vraiment vous créer un patrimoine et puis de le faire en sorte que ça vous accapare le moins de temps possible et euh, mener votre vie comme si ça n'existait pas. Donc ça c'est un scénario je dire idéal, mais c est, c est, il faut tendre vers ça, tout à fait possible. Appuyez-vous sur ces fameux principes, ces fondamentaux qui eux restent inchangés malgré euh, bah, l'océan qui lui peut avoir ses vagues et bouger. Il faut vous entourer, trouver des conseillers, par exemple un expert comptable, sachez qu'il est tout à fait apte pour certains à vous conseiller. Euh, un notaire également, je n'ai pas spécifié, c'est son métier. Un CGPI, un conseiller gestionnaire de patrimoine indépendant voilà, qui va adapter des situations à votre profil. Quand vous investissez, déléguer la gestion locative à une agence locale pour que vous ne fassiez, à nouveau, que vous ne soyez pas accaparé, sollicité parce qu'il y a un ballon d'eau chaude ou une plaque de cuisson ou un four qui a lâché, chose que tous les propriétaires de bailleurs connaissent bien, ben ça il faut, il faut le déléguer absolument. Et enfin, voyez l'immobilier comme du long terme, voire du très long terme. Et plus vous ferez comme ça, et moins vous serez impacté par tous ces changements qui n'arrêteront jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous inspire pour me contacter ou rejoindre ma liste de contacts. Vous avez ce, ce lien, que vous pouvez copier-coller ou en tout cas écrire et vous aurez accès à ma liste de contacts email si vous souhaitez me joindre directement ou recevoir par mail également d'autres infos. Voilà, n'oubliez pas cette citation de Francis Blanche qui doit vous inspirer. Et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à la partager euh, et à vous abonner à la chaîne. Au passage, il y aura également d'autres vidéos sur la thématique de l'immobilier et des biens, d'exemples concrets en cours. Au revoir.